Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Ravi de vous retrouver donc sur le potager, euh, à proprement parler, pour cette euh, première fois euh, pour l'année 2018. Euh, alors, nous sommes aujourd'hui en train de planter nos oignons euh, à plus grande échelle que l'année dernière puisque je n'en avais pas eu assez. Ça passe par une plantation un petit peu plus serrée. J'ai mis environ un kilo et demi de bulbes d'oignons jaunes. 500 grammes de bulbes d'oignon rouge, puis en plus des échalotes, euh, il y aura également un peu d'ail. Donc euh, voilà, ça passe quand même par une densité de plantation un peu serrée. Je prends un risque de ce point de vue-là, un risque assumé. Hein, euh, on verra bien ce que, ce que ça va pouvoir euh, nous donner un peu plus tard dans la saison. Euh, au sujet de la période de plantation, à une journée près, c'est exactement la même chose que l'année dernière. Euh, donc euh, ça avait très très bien fonctionné, on avait des oignons euh, vraiment excellents euh, qui ont très bien conservé malgré le fait qu'on les ait arrachés un petit peu tôt c'est ce que ce que beaucoup d'entre vous nous avez rapporté comme, euh, voilà, comme remarque euh, suite à l'arrachage de nos oignons donc cette année on va vous écouter, on va les arracher un peu plus tard alors vous pourriez vous dire euh, encore un film sur la plantation des oignons, c'était déjà le cas l'année dernière. Si je vous propose cette vidéo aujourd'hui, en fait, c'est parce qu'on va procéder euh, différemment de ce qu'on a de ce qu'on a fait l'année dernière, à savoir qu'on va planter sous foin. Alors euh, avec une petite nuance toutefois, c'est que j'ai pris la peine de dégager mon foin euh, préalablement. Donc euh, d'ailleurs je constate que. Euh, Enfin, j'ai beaucoup de mal à retrouver le crotin euh, qui a été étalé euh, à partir de l'été dernier. Hein, euh, fin de l'été dernier, j'ai commencé à, à, à apporter ce crotin sur les endroits qui étaient libérés euh, par, les, par les récoltes. Euh, j'ai beaucoup de mal à retrouver ce crotin. Euh, il, est, il est complètement assimilé par le sol. Hein, donc j'ai dégagé le, le foin. En tout cas, c'est le cas sur cette parcelle ici. Sur d'autres parcelles où, où le crotin a été amené un peu plus tard... Euh, évidemment euh, il est du coup moins décomposé, hein, ça va de soi hein. euh, on plante et ensuite je vais rapporter le foin par dessus tout et les oignons euh, devront euh, passer à travers ce foin hein, se frayer un chemin, euh, je pense que ça, ça ne devrait en principe pas être une difficulté je m'inquiète pas trop euh, euh, à ce sujet alors l'année dernière j'avais planté sur des petits talus en fin de compte hein, j'avais buté légèrement et planté là-dedans parce que je craignais que mes oignons euh, soient trop au contact de l'humidité et, et voilà je voulais un peu surélever les, les, les cultures d'oignons à travers ces, ces mini-buttes. Euh, or après une année d'observation de, de, de ce terrain, euh, je m'aperçois que il est Parfaitement bien rétenteur en eau euh, sans excès toutefois donc apparemment le la chaux qu'on a apporté a joué son rôle euh, euh, bon puis après les, les apports de matière organique etc font que euh, on, on commence à se rapprocher d'un sol de très très bonne qualité et du coup euh, je ne ressens pas le besoin cette année de procéder de la même manière que l'année dernière comment ça va, ça va. bon <rire> Bon voilà, je reprends, donc la pause copain est terminée, les copains c'est important, euh, il faut savoir leur accorder du temps, c'est quelque chose qui compte pour moi vraiment. Me voilà de retour avec vous, donc euh, ce que je voulais vous expliquer également, c'est le pourquoi je ne plante pas directement à travers le foin, Eh bien c'est que je veux m'assurer de la profondeur à laquelle je veux mettre mes bulbes, hein, c'est à dire environ trois fois leur diamètre, Hein, euh, si le bulbe fait euh, 3, 3 cm de diamètre on va le descendre environ à 8-9 cm dans le sol or à travers ma couche de foin j'ai peur de ne pas maîtriser du tout la profondeur à laquelle je vais installer mes, mes bulbes bon c'est une considération personnelle hein, ça veut pas dire que le faire à travers le foin c'est pas bien pas du tout hein. c'est pour mon confort en quelque sorte voilà euh, on verra ce que ça donne de cette manière, le foin, euh, je remettrai évidemment le foin qui était euh, en dessous le plus décomposé en premier, puis je remettrai le jeune foin que je viens de rajouter par dessus, bref, euh, euh, dans le même ordre que ce que j'ai enlevé, quoi. voilà. Voilà, donc comme on peut le voir ici, euh, réalisé par Séverine, la plantation s'effectue, euh, avec un manche d'outils puisque je n'ai pas euh, pensé à me munir du plantoir conique qui, qui fonctionnerait bien pour ça j'espère juste ne pas trop tasser le fond du trou avec le, le, le bout de l'outil mais bon a priori la terre est vraiment très très meuble euh, bon je pense que ça, ça devrait aller comme ça quoi et puis ensuite on va tout recouvrir et puis euh, on verra les verdures de ces oignons je pense assez rapidement passer à travers le foin un peu, un peu plus... Euh... Un peu plus profond. alors euh, une justification peut-être supplémentaire à la méthode dont je ne vous ai pas parlé sur les pointes de chacune de ces planches de culture se trouve le gazon fleuri euh, qui est destiné euh, à entretenir un peu la biodiversité sur le jardin, les pollinisateurs, etc. Et il euh, y a beaucoup de facélies et la facélie ça se resème très facilement. Avec ce système plutôt que celui de l'année dernière où euh, les, les oignons de ce type là étaient euh, découverts et eh bien euh, ça va me garantir à peu près euh, euh, l'absence de travail de désherbage disons entre les rangs d'oignons ouais. et j'aurais eu un peu peur d'avoir ce travail à fournir même si c'est pour euh, désherber de la facélie au demeurant très intéressante mais peut-être pas dans ce contexte-là un dernier petit mot peut-être aussi sur euh, ces étiquettes alors je suis très content de ça, vous voyez les cadres trouvent une euh, disons, une, une utilité supplémentaire euh, il s'agit en fait d'un déchet industriel hein, que, que je récupère euh, auprès d'un copain merci Seb, euh, voilà ça c'est des morceaux de plastique qui sont retirés à l'emporte pièce dans, dans un process industriel et que je réemploie moi ici euh, voilà de manière à savoir sous le foin et eh bien euh, déjà quels sont les endroits euh, qui sont effectivement déjà colonisés par des végétaux et puis euh, de quoi il s'agit exactement puisqu'on vient nommer les variétés sur les étiquettes comme on le ferait avec des étiquettes classiques. Hein. Mais je trouve que cette, de cette manière là euh, c'est assez intéressant, c'est très lisible quand on parcourt les allées pour nous de, de, dans ce sens, ça bouge pas dans le temps euh, et puis on peut les enlever, les réemployer euh, voilà, à volonté, c'est vraiment très bien, très très bien. Hein, puisque quand c'est recouvert de foin entre les parcelles euh, qui attendent des cultures ou celles qui sont déjà plantées, euh, sans ce système-là, évidemment, je m'y perdrais. Et ça permet de ne pas avoir à implanter des étiquettes. On, on a tenté hein, les petites étiquettes jaunes euh, euh, à piquer. Hein, euh, on a tenté ça euh, l'année dernière bon, avec plus ou moins de succès. Là, je pense qu'on va gagner énormément en lisibilité. Alors ici vous avez un exemple d'une des betteraves euh, noires plates d'Égypte qui était tout à fait excellente, avec lesquelles on voudrait faire des graines cette année, c'est pourquoi j'ai gardé celle-ci, avec d'autres encore, hein. j'en ai même sans doute gardé un peu trop, euh, j'étais pas très sûr que ça fonctionne et finalement euh, je crois que je vais me retrouver avec... Euh avec une quantité de graines assez importante. Euh, la betterave rouge donc est une bisannuelle. donc l'année dernière euh, elle a développé son système racinaire, euh, la betterave elle-même et euh, son système euh, aérien, euh, euh, comment dire, uniquement les feuilles quoi, hein. et cette année elle va fleurir et donc produire les graines qu'on va, qu va s'attacher à récolter et, euh, et à ressemer. Hein. C'est tout pour aujourd'hui, hein, je vous retrouve très bientôt, avec grand plaisir, sur le potager qui dit non. Euh, bon démarrage à vous, si vous démarrez également les, les cultures, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao